Go. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Debug TV avec cette fois-ci Adrien qui va faire une, une présentation sur un thème qu'on qu se réjouit de voir et en spectateur Vincent ainsi que moi-même. Bonjour. Et Adrien, je vous voilà, passe la donc parole. aujourd'hui yes, aujourd j'ai préparé un, un démo sur le principe de Dry. Donc, en anglais, SEC, et c'est un acronyme pour dire Do not repeat yourself. Donc, don't repeat yourself, ne pas se répéter. Et l'idée, c'est que on, on fait du développement à n'importe quel langage. On essaie d'éviter de répéter la même chose plusieurs fois parce que ça peut être une source d'erreur. J'ai préparé un démo que je vais partager à l'écran à l'instant, avec une mise en page de site Web simple HTML, CSS, Um, que j'ai essayé de veiller qu'il y ait des assez, relativement bonnes pratiques, à part que c'est assez répétitif en termes de code. Et je vais faire le démon en live uh, de, de speedrun, d'assécher de, de ce document uh, pour que ce soit un petit peu plus efficient au niveau du code. Je montre déjà le site, j'ai une page avec euh, quelques panneaux comme ça qui, se, qui racontent une petite histoire, un, deux, trois. Et puis, uh, on voit que j'ai... Euh, dans ces panneaux, il y a quand même des différences de mise en page avec une alignement gauche, droite, milieu, etc. Donc, on a tendance à dire, OK, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, comment je vais coder ces, ces différentes parties. Euh, j'ai tout mis dans un document euh, tout en un, donc il n'y a même pas de CSS externe, c'est très réduit. Comme ça, je peux, je peux naviguer dans un seul document. Euh, j'ai fait, donc j'ai structuré avec quelques réglages de manière générale. Ensuite, j'ai fait la mise en page de la tête la mise en page du premier chapitre, deuxième chapitre et le troisième chapitre avec les réglages pour faire la mise en page. Ici, j'ai juste mis à la fin un petit code pour mettre du outline sur les éléments. Je vais laisser allumer pendant la démo pour qu'on voit mieux de quoi il s'agit. Donc, on a une structure assez simple pour ces blocs avec un section qui est le panneau global un container qu'on voit en rouge qui contient des colonnes euh, qui sont highlightées en bleu. Donc, euh, après, il y en a deux colonnes, trois colonnes, deux colonnes. Donc, il y a, il y a des légères variations. Donc, ce que je vais faire, j'ai un petit peu triché dans la mesure que j'ai déjà un petit peu mis des commentaires euh, pour signaler qu'est-ce qui est unique dans, dans chacun. Euh, mais on voit, pour commencer, entre le header et le premier chapitre. Donc, euh, je scroll en bas, j'ai un header et puis après, j'ai les sections contient des containers avec des divs left et right, ou left, right et center. Donc, j'ai un section container et des divs left et right. On voit déjà euh, en haut, désolé pour le scroll, que j'ai header, mean height, display flex, align, item center, padding, 2 rem, que j'ai mis sur le header. Et j'ai mis la même chose sur la première section. Donc, je peux simplement améliorer euh, mes sélecteurs CSS pour faire ça en mieux. Je vais changer ça, pas pour l'entête, mais pour la mise en page. Et puis, je vais dire « Header, virgule, section ». Et puis, ces choses qui se répètent. Euh, tu, tu, tu, tu, tu, tu, oui Donc, c'est jusque là. C'est les quatre premiers. « Min height »,« 8 tons VH »,« Display flex »,« Align item center padding de RAM. Donc, je peux les supprimer d'ici, tout de suite. Et je peux les supprimer, voilà, des autres, les autres blocs aussi. Donc, j'ai identifié quelque chose qui était répétitif. Je le mets une fois sur mon sélecteur qui sélectionne tous les éléments, et je peux le supprimer, tout simplement. Euh, je vais revenir après sur le justify content et le background color. Donc, c'est quelque chose que je vais garder que pour le header. Mais ça, ça va se, se régler après. Ensuite, euh, je vois que j'ai un mise en page que j'ai fait avec flex pour ces colonnes. Je vais aussi pouvoir euh, faire abstraction du chapitre 1, 2, 3 et trouver les mêmes éléments avec le container qui est en display flex et puis le, le left et le right qui sont en flex 1 et puis j'ai mis le margin à 2 rem pour faire le petit espace. On va faire mieux. Je vais écrire une nouvelle classe CSS qui s'appelle... Enfin, euh, nouvelle... je vais réutiliser classe container et je vais faire un système de mise en page en disant flex que je peux réutiliser. Donc, pour ce système, je vais mettre le minimum nécessaire pour que ça fonctionne et ça me permet de garder la flexibilité pour les autres. Donc, je vais faire les containers sont en display flex. Je vais utiliser la fonction gap parce euh, qu que j'ai mis deux rem. De rem. Le gap, c'est la gouttière entre les, les éléments et puis le container espace plus grand que étoile qui est un sélecteur magique qui se collectionne avec l'étoile n'importe quel élément qui est l'enfant direct du container et ça m'évite de devoir sélectionner le left et le right. Ça sélectionne n'importe quel élément, mais avec le plus petit que les enfants directs, donc pas les éléments petits-enfants, que je vais utiliser, donc le flex. Alors ça, c'est un système, euh, si vous avez suivi mes cours, euh, vous l'avez déjà vu, je pense, euh, multiples fois, mais c'est vraiment le système de base. Moi, j'utilise un selector row. Ça me permet du coup de supprimer celle-ci, euh, tout ça, celle-ci. Aussi, sur la deuxième, euh, le display flex et puis je vais venir sur la largeur après. Le left, plus besoin de ça. Euh, le middle, que besoin de faire le taille qui change et le write complètement supprimé. Pareil ici, je peux supprimer ça, je peux supprimer tout ça et je peux supprimer tout ça. Alors, c'est fait plaisir de delete, delete, delete, supprimer du code. On voit déjà que les documents, petit à petit, elles commencent à être plus petites, plus compactes, plus lisibles, plus lisibles parce que je ne répète pas les choses inutilement. Uh, maintenant, euh, et c'est là où on va voir le principe du dry, c'est pas forcément de ne jamais se répéter, mais de se répéter de façon euh, intelligente. Euh, j'ai là, j'ai passé à l'étape où les, les, les cibles faciles sont, euh, sont, euh, sont liquidées. J'ai supprimé le code qui est évidemment répétitif. Maintenant, je vais essayer d'appliquer du code systématique sur les choses qui ne se répètent pas, mais de manière ordonnée que ça soit plus clair dans la structure. Avant donc, ça, est-ce que je peux te poser en... une question, Adrien Yes euh, la, la colorisation ici des blocs en, en rouge et en bleu, donc le, le rouge, ouais. si je comprends bien, c'est le container. Hein oui. Et, voilà. bleu, et le bleu, c'est les enfants les... mmh. Exactement. Ouais. Ta ouais. colorisation, tu l'as mise à la fin de ton CSS Ouais, juste ici, provisoirement. Ah, OK, ouais. tu as fait ça comme ça. Mm -hmm. On pourrait aussi la mettre ouais, et à l'intérieur vais... des... Oui, ouais, mais comme c'est pour la le, pour le démo, mm -hmm. euh, je préfère la laisser en, en, à la fin. Donc, c'est que pour la démo, pour mieux voir, pendant mm -hmm. que je code, qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, mm -hmm. euh, mais c'est quand même utile comme, euh, comme petite ressource, si jamais pour, la, pour le futur, d'utiliser l'outline. Ça nous permet de mieux voir hein, ce qui se passe dans le code. Alors, maintenant, j'ai uh, des éléments euh, qui sont euh, plutôt gauche, centre et droite. Donc, je vais revenir ici et puis je vais créer des classes qui peuvent gérer, en fait, admettons, euh, je peux aussi imaginer qu'un jour, j'aurai plus que trois chapitres et puis j'aurai d'autres besoins d'aligner de ce style gauche, droite, centre. Mm -hmm. Donc, je vais faire… Euh, align left Ouh, attends je vais faire ça en français euh, balance gauche ensuite je vais faire la même chose pour la droite et le centre voilà donc j'ai créé ces trois classes que je vais pouvoir appliquer maintenant sur euh, mes, mes sections donc le chapitre 1 il est à gauche le section, chapitre 2 il est au centre et le troisième il est à droite okay. pour l'instant ça ne change rien parce que j'ai juste appliqué les classes en attendant mais je vais pouvoir rapatrier pas mal de codes euh, dans ces euh, dans ces, dans ces réglages ici. Donc, euh, et je mets ça sur la section extérieure et ça va pousser la position du, du container. Donc, ça me permet de faire que celui-là, c'est celui qui est de gauche, celui-là, c'est celui qui est au centre, et celui-là et celui de droite. Ah, pardon, j'ai euh, inversé. Pardon. Je n'ai pas mis le bon ordre. OK. Euh, gauche, droite, centre. Je peux faire gauche, centre, droite. C'est plus simple. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai centralisé ce code qui était avant distribué, ventilé dans mon code plus bas par chapitre. J'ai tout pu regrouper en un bloc qui part de l'alignement droite, centre, gauche, ou que ce soit dans, la, dans le projet. Et puis maintenant, euh, je vais aussi régler euh, les H2. Du coup, euh, je vais faire une sélecteur intelligente pour gérer ça. Et c'est là où on voit que la répétition n'est pas forcément la mauvaise chose. Balance gauche, H2. Et puis là, je vais répéter centre, droite. Il y a même des manières encore plus malin de faire ça, mais là, je peux enlever toute la question du font size, euh, font weights, margin et tout ça. Donc, c'est encore deux autres lignes de code supprimées. Et puis euh, maintenant, je vais reprendre ces mêmes trois sélecteurs. Et puis, à la place du virgule, je vais remettre trois blocs séparés parce que je vais régler le text line de chacun de ces blocs. Donc celui de gauche, il est à gauche. Celui du centre, euh, il est au centre. Et celui de droite, il est à droite. Donc, ça, ça concerne les chiffres, en fait, les grands chiffres. Oui, exactement. Ouais, C'est ça. Alors, à nouveau, j'ai commencé à, à, à centraliser le, le code. Et du coup, maintenant, j'ai construit ça de, de manière assez précise qu'on voit ici balance gauche, droite, centre, gauche, tout son droite, gauche, en droite, qui a l'air très répétitif. Donc, ça peut sembler à que ça, ça c'est contre à ce que je suis en train de dire de ne pas se répéter, mais c'est de se répéter de manière malin pour une bien raison, pour centraliser les informations à une seule source de vérité. Il y a un seul endroit où je vais régler l'alignement et c'est condensé dans un bout de code. Et si dans deux semaines, je dois changer d'avis sur l'alignement et dire « Ah, en fait, non, euh, j'enverse » ou quelque chose comme ça, c'est tout centralisé dans un seul endroit et je ne dois pas parcourir 300 lignes de code pour trouver ces réglages ils sont en un seul endroit. Même si je répète un peu les sélecteurs ici, ou je semble à répéter les sélecteurs, c'est pour une bonne raison. Et puis, euh, au final, euh, j'ai deux, trois petites bricoles qui restent, simplement, principalement, l'histoire du background color, et ça, je peux aussi régler avec un, un nouveau, un sélecteur qui est un petit peu plus malin. Je vais faire un body, à nouveau, celle-ci, là, je vais jouer le, le, le malin. Je vais faire enf-child euh, pour sélectionner le ième enfant du type et puis je vais utiliser le odd pour les euh, non, pas off, odd, pour les impairs et le even pour les pairs Et du coup, les le les, les pairs je vais mettre comme ça et puis là je peux revenir sur le header c'est celui-là voilà et donc j'ai les deux couleurs d'arrière-plan qui se répètent par les éléments pairs ou impairs en CSS et donc ça me permet de encore supprimer ça ça euh, et c'est tout. Okay. Donc, après, j'ai deux, trois petits, petits bricoles encore qui, qui traînent au niveau de l'optimisation, mais je vais, je vais arrêter là. Et puis, je vais remettre le commentaire sur mes codes. Et puis, on voit le résultat qui est identique au début, sauf que euh, j'ai passé de plusieurs centaines de lignes de code à. Enfin, vraiment une bloc beaucoup plus courte. Est-ce que, est que tu veux pas... Presque enlever visiblement les... sur l'écran. Dans ton CSS, si tu enlèves ouais, ouais, juste ouais. les sélecteurs ouais. vides, comme ça, ce serait vraiment propre. Oui, ouais, des... voilà. Là, il y a deux, trois bricoles qui changent, parce que voilà, mais puis... Euh, voilà. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus digeste au niveau du code maintenant, en, en, en appliquant ce principe sec. Et je peux toujours, partir du même principe, créer un mini classe spécifique pour un type de travail, euh, réduire la taille d'un élément, etc., au sein d'un systématique qui gère le problème global. Donc là, une autre stratégie que, pas, enfin, que je dis maintenant de manière explicite, c'est que je commence avec une solution générique qui règle la plupart des problèmes ou tout ce qui est en commun entre les éléments. Et ensuite, je peux créer sur mesure, selon le besoin, euh, des mini classes supplémentaires pour gérer les exceptions. Euh, mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui varient que tout est exceptionnel. On arrive à trouver les éléments en commun de tous ces éléments et les traiter en vrac. Et ensuite, mmh. gérer après. Euh, ah oui, celle ci euh, est un petit différent des autres. Je peux créer un classe selon besoin pour gérer un élément ou quelques éléments si différents des autres. Donc voilà un bon principe aussi de, de travail au sac. Euh... Les autres, vous avez vu ça peut-être dans vos autres logiciels, dans d'autres langages, dans d'autres contextes. Est-ce que vous avez l'expérience avec le dry ou est-ce qu'il y a des désavantages que vous avez vus ou des dangers euh, Non, effectivement, c'est une, une, une bonne pratique hein, d'essayer de, déjà d'organiser euh, tout, tout ce qui peut être... Euh, euh, regrouper dans une, une certaine logique, soit au début, soit à la fin, afin que ce soit facilement accessible et euh, on retrouve cette logique aussi de, de non-répétition dans, dans, par exemple dans d'autres langages de programmation comme là j'ai un cours sur javascript et puis, c'est aussi le même genre de logique qu'on pourrait avoir. Par exemple, on a vu dates dernièrement en cours, si vous vous souvenez à ceux qui regarderont, on avait vu, la, on avait fait un, un petit slideshow et puis on avait vu qu'on avait des les, les, bouts de code qui permettaient d'accéder à la slide suivante ou précédente, next, prev. Et du coup, là, ben voilà, c'était la même logique de non répétition, de placer toutes les instructions dans une fonction next ou prev. Qui peut être ensuite être appelé par des, soit par de la navigation à la souris sur des flèches gauche et droite, ou soit à de la navigation par clavier avec, des, avec les flèches aussi gauche et droite, et donc faire appel au même, au même bout de code, quoi, aux mêmes instructions. Donc même logique de non répétition. Voilà. J'invite nos, nos publics à visiter la page Wikipédia sur Don't Repeat Yourself, mm. euh, qui, euh, qui détaille tous les acronymes euh, découlant de cela, comme WET, et uh, Write Everything Twice, <rire> um, ainsi que les concepts uh, qui sont un petit peu plus précis que le dry que Don't Repeat Yourself, uh, notamment uh, The Separation of Concerns, donc la séparation des intérêts, de l'idée de gérer des codes par centre d'intérêt, j'ai un bout de code qui va gérer un truc et un autre bout de code qui va gérer un autre truc et puis on les garde un peu séparés comme ça il n'y a pas de, de conflit euh, et puis la notion de single source of truth donc euh, une, une, seule, une seule origine de la vérité ou si je dois dire quelque chose, il est écrit une seule fois quelque part et euh, c'est sans ambiguïté d'où vient quelque chose. Il y a une seule source de ce de réglage. Et puis, ça permet aussi de la, l'entretien la, plus facile après, parce que mmh. si on doit modifier ou changer quelque chose, on n'a que besoin de la changer une fois. Une fois qu'on mmh. l'a trouvé, il suffit de la changer à un seul endroit. Et, mmh. et ça, c'est des principes qui sont un petit peu plus pointus que, que « don't repeat yourself ». Mais j'ai voulu faire le « don't repeat yourself comme, » comme, comme, comme démo aujourd'hui parce que c'est l'entrée la plus simple, je pense, à cette, à cette notion de, de hygiène au niveau du code. Voilà. Manu euh, Merci, Adrien. Euh... Merci pour la, pour la super présentation. Je n'ai pas vraiment d'autres exemples à rajouter, euh, même si je crois que dans, euh, en, même en dehors du code, pour ceux d'entre nous qui ont le plaisir d'écrire des fois des règlements ou des, des marches à suivre, euh, voilà comment fonctionne l'examen du CFC et tout ce qu'il faut savoir. Euh, en fait, c'est vraiment utile de regrouper les, les données à un seul endroit pour euh, on connaît tous le truc de la date euh, qui, qui n'est plus à jour et on a oublié de corriger dans le mail qu'on a envoyé. Bref, c'est un peu comme que ce soit une date, un, un code couleur en, dans le langage CSS, une taille de fonte ou euh, la taille d'un bloc. Euh, moins ces informations sont, sont dispersées, plus elles sont centralisées dans un endroit, plus, plus c'est facile de, de garder les choses à jour et de, de garder le contrôle sur... Sur ce qu'on est en train de construire. Ok, bah, j'espère que ça n'était pas trop vite et compréhensible. En tout cas, merci de votre attention. Remember to like and subscribe. Merci. Ciao tout le monde. Ciao.